Euh, William, merci euh, de m'accorder encore quelques instants parce qu'on euh, vient de passer trois jours, là il est bientôt 20h, un peu crevé depuis, euh, depuis 8h30 ce matin, non-stop. Euh, voilà, tu viens de terminer trois jours, dont deux jours avec euh, Christophe, ton papa, lui qui a dû repartir sur, sur, du côté d'Orléans. Montargis, c'est ça, hein euh, parce qu'il a une, une pizzeria euh, qui fait actuellement de l'emporter. Alors, euh, tu as passé euh, ces journées-là. Parce que, bientôt, tu vas ouvrir quelque chose où euh, Sur le port de Pornichet. Pornichet, carrément oui. D'accord. Et ce sera quoi Quel genre de... Un, un bar-kiosque à crêpes, en fait. D'accord. Des... Oui, oui. oui, on sait, ne on sait pas trop la dénomination encore. Si c'est un ouais. bar à crêpes, un kiosque vous, à crêpes. On ne l'a pas encore trouvé... Euh... Mais et en, voilà. et en fait, euh, l'idée et ce pourquoi euh, on a passé ces journées ensemble, c'est qu'on a énormément travaillé sur euh, ce qu'on va appeler le takeaway, away, l'emporter. Mm. Hein, parce que, euh, d'une part, confinement oblige et on ne sait pas ce que ça va être l'avenir, mm. qu'il est euh, actuellement préférable de savoir faire de l'emporter. Euh, et puis après, ben, en espérant que les gens puissent euh, rester un peu, boire des coups, mm. manger des petits trucs de sarrasin, etc. Alors... Euh, comment tu vois là, ce métier de crêpier maintenant que tu as passé trois jours Eh bien, Je dirais qu'au début, j'appréhendais un petit peu euh, par rapport au, à, la, à la confection des, des galettes et des crêpes justement. Ouais, ouais. Mais maintenant que j'ai fait ces trois jours, je dirais que je n'ai presque plus, plus aucun a priori. et Je dirais que je, que je, presse, je me sens prêt en tout cas ouais. à, à ouvrir en tout cas. Voilà. Ah, clair. Ça m'a beaucoup aidé. Et, et, et dans, la, dans, dans la restauration, le métier de la restauration, tu avais quelle expérience, toi, avant Alors moi, j'ai des petites expériences dans la restauration à droite, à gauche, mais je n'ai pas fait d'études euh, d'école hôtelière, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai appris sur le tas. Euh, et puis voilà. Quoi, tu as travaillé, travaillé avec ton père J'ai travaillé arrière. avec ouais, mon ça. père. Ça, oui, ça ouais. aide quand même, parce que tu connais l'univers. Oui, ça aide. Oui, oui. Après, pas... je dirais que ça n'a quand même rien à voir quoi, dans le ouais. sens où c'est pas... Pas la même mise en place, c'est ouais. pas c'est pas, pas les mêmes règles de travail en fait, je trouve. Ouais. C'est c'est beaucoup plus organisé, on va dire, je pense. Ouais. et, et de, de l'image que tu en avais euh, effectivement de la cuisine des crêpes et des galettes avant, avant de pratiquer là avec moi, c'était quoi pour toi le truc À ah, moi, je, je voyais ça comme euh, comme quand on va dans une crêperie en fait. Ouais. Je me disais que voilà, c'est on arrive, on prépare la crêpe devant le client ou la ouais. galette, et ouais, ouais. c'est difficilement, bah, on peut difficilement faire de la mise en place en fait. C'est ce que je me disais au début et, et maintenant je, bah, je, ouais. tu m'as prouvé le contraire en fait. Donc. Euh... Ouais, ouais. Alors, en même temps, en même temps, nous on a, on a travaillé de manière très spécifique parce que comme tu feras, euh, tu n'auras pas de place assise. C'est pas de la restauration traditionnelle mmh. comme on l'entend. Euh, ce sont des gens qui vont passer, qui vont rester boire un coup, euh, euh, se raconter des histoires au, autour de, de nos petites mini de sarrasins, de nos croquants, mmh. etc. Euh, donc, est-ce que tu as mesuré l'ampleur de ce qu'on pouvait faire avec tout ça ah Oui, oui c'est vrai que ça laisse énormément de possibilités par rapport au, bah, à l'imagination, à, à, ouais. la, à la confection de, de plats ou d'entrées, de, enfin, n'importe ouais. quoi, quoi. c'est... Ouais. Ça laisse énormément de place. Ouais. Et, et en fait, entre... Alors, une question que je pose assez souvent ou que j'aimais, hein, au moins pour le, pour le peu, c'est entre la, ta première et la troisième journée, mmh. est-ce est que, est que là-haut, dans ce que j'appelle la boîte à neurones, il y a des choses qui ont bougé euh, euh, à discuter avec, avec ton père, Christophe Est-ce que vous, vous pensiez faire certaines choses puis maintenant, de vous dire on va plutôt faire ça, c'est comment, cette histoire-là bah en fait, moi, j'étais un peu dans le, je dirais pas dans le flou, mais ouais. je savais pas vraiment où, ce que j'allais proposer dans, sur ma carte. Et, ouais. et là, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où bah, maintenant, je sais entre guillemets ce que, ce que je vais faire euh, ouais. sur ma carte. Quoi. Après, ça va forcément changer de temps en temps, mais en tout cas, sur le... dans l'ensemble, je sais, je sais comment… Tu as une vision un peu plus claire. Voilà, c'est ça, oui. Ouais, c'est ouais. ça, le truc. Mmh. Et, et alors, euh, sur… Euh... Sur, sur le fait de, de, tourner, de tourner des crêpes, des galettes sur les, les billes professionnels mmh. euh, c'est vrai que soyons, soyons honnêtes. La première journée, ça a arraché un petit peu. Oui. Mais <rire> euh, là, cet après-midi, on a eu, on, on a eu euh, des tests écoles en live. Ouais. ouais c'est <rire> un mais, bon, euh, bon exercice. On, on a donné, euh, on a donné quelques crêpes caramel avec des amandes effilées euh, grillées et voilà et en fait il y a eu deux personnes puis après il y en avait huit derrière bon voilà ça, ça nous a permis de faire un exercice mais donc on, on voit que euh, on voit qu'effectivement euh, chez, chez les gens il y a une certaine tu, tu, tu trouves pas qu'il y, y a une certaine comment on va dire tendresse un, un, un truc bizarre avec les crêpes et les galettes c'est vrai que les gens oui, ils ont un rapport avec les les crêpes et galettes on va dire c'est c'est gourmand quoi c'est je ne sais pas, tu pourrais pas trop l'expliquer, mais ouais, c'est. Ouais. on a l'impression qu'ils se s'attendre à rire. Quoi. Ouais, c'est exactement ouais. ça. Non, mais c'est quand même drôle, as mm. vu ouais, ces dames qui sont passées et Ouais, tout, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais. Et, et en fait, les gens, ils te racontent des histoires mm. parce que euh, c'est lié à, à leur propre histoire, à leur enfance, mm. des mm. choses comme ça. Ah, ma grand-mère en faisait, ma tante en faisait, ah, les meilleurs, c'était là, etc. Mm. Mais c'est drôle quand même. Je ne sais pas si on dit ça de la pizza. C'est ça qu'en fait, je voulais savoir si tu avais… Toi quand, ou ton père racontent des histoires de gens qui... J'ai l'impression que c'est particulier la crêpe et la galette. Alors, oui et non. Ouais. Je dirais que c'est un petit peu... Pareil la pizza, je dirais, mais pas pareil d'un côté aussi. En fait, c'est ouais. plus... La pizza, ça serait, je dirais que ça, ça se rapporte plus aux... Plus aux ceux qui ont des par exemple, origines italiennes ou oui, des trucs oui. comme ça. Lorsque la crêpe, je dirais que ça touche, on va dire, euh... je dirais que ça touche un peu plus de monde quand même. Je pense que c'est presque universel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Même si c'est quand même spécifique à la Bretagne, je pense que. Ouais. Oui et non. Disons que la ouais. Bretagne, c'est donner la, la paternité des crêpes à des ouais, voilà, ouais, dans, ça, dans la manière de mmh. faire, mais euh, puis parce qu'on a une production, etc. Mmh. Puis il y a un savoir-faire, il est clair. Mmh. Mais euh, parce que des crêpes, on en fait dans le monde entier, mais. Tu vois, ce qui est drôle, c'est, c'est en fait, quand tu, tu dis, les gens se laissent attendrir, mais je crois que c'est ça, quoi. C'est tout de suite, c'est, les, les gens se mettent à sourire, quoi. C'est ouais, vrai. Quoi. Ouais, ouais. Bah, je crois que c'est lié au parfum aussi, peut-être. Hein. Ah, c'est possible. Ouais, ouais. Donc, ton ouverture pour euh, revenir euh, au cœur du sujet, mm -hmm. ce serait pour quand bah, J'espère euh, début mai. Début mai, ouais. Si les conditions le permettent, mais. Oui, parce qu'on est en situation toujours de restriction. Et, mais de toute façon, tu pourras faire de l'emporter, puisque toi, en fait, tu t'es spécialisé sur l'emporter pendant trois jours vrai. avec moi. Mm. Euh, on a vu qu'on pouvait faire plein de choses sous plein de formes, mm. euh, qu'on qu arrive à ne pas faire du tout mou. Hein, oui. mm. euh, C'est pour ça que j'appelle ça des croquants, mais mm. il faudra trouver un autre nom. Mais on peut faire vraiment de, de plein, plein de bonnes choses. Euh, alors, que, que dire d'autre de plus Ces trois jours-là, tu les as vécu comment Est-ce que tu est as été battu euh, oui, j'ai pris quelques coups de spatule. <rire> non, je rigole. Non, j'ai Non, non c'était super. Franchement, ouais. euh, bah, je, pense que, je pense que tu l'as bien vu qu'on était... Euh, on était oh, moi et mon bah père, ouais, père, on était à fond. En vrai, je ne m'attendais pas du tout à un stage de ce style-là, on va dire. Qu'est-ce que tu voyais un, un vieux cheval sur le retour euh, qui ah, tremblait. Si tu veux, je vais… Non, je, vais... <rire> non, je me voyais plus… Tu vois, plus... plus école. Tu vois ce que je veux dire C'est dans le sens où plus strict, plus… plus strict, ouais. Plus... Ouais, plus strict quoi. voilà. Oui, mais, ça, mais en, ouais. même temps, en même temps, je, je prends tep... tellement peu de monde à la fois. C'est même aujourd'hui mmh. très personnalisé parce que c'est de une à trois personnes sur un seul et même et unique projet. Mmh. Euh, donc euh, maintenant euh, je ne mélange plus les genres bon ça euh, je c'est le, le seul euh, le bonus que je vais donner à, à cette Covid mmh. parce qu'elle a obligé à, à prendre certaines mesures et en fait cela me plaît aussi de suivre la chose comme ça mmh. toi et en fait on n'a pu travailler que pour vous donc, c'est ouais, ça l'intérêt ouais, aussi. C est, c est, c est, c est, ouais, ça, c'était Tu avais regardé ça, déjà des vidéos de, de ce qu'on avait fait ici avec l'autre ou pas Alors, je pas regardé. J'ai vu qu'il y en avait, mais je n'ai pas regardé. Tu n'as pas je, regardé je, je sais pas que je n'ai pas regardé, non. Bon, bah, je ne mettrai pas là-dessus. <rire> bon, écoute, on va s'arrêter là, c'est bien. Mmh, okay. hein, et puis, euh, bah, quand tu vas… bah Non, alors, la chose qu'il faut préciser, c'est que… Euh, Papa Christophe il est reparti euh, du côté de Montargis parce que la pizza qu'il qui tient depuis 12 ans euh, est là-bas, qu'il qui, qui va vendre d'ailleurs parce qu'il qu compte ça. bien revenir oui. euh, mmh. du côté de, de la Presqu'île aussi ici. Que toi, ton commerce est à Pornichet, sera à Pornichet, mais c'est pas par hasard, puisque tu habites Saint-Nazaire. C'est ça. Hein, oui. T'es oui. pas un ancien expat, toi. es non. du coin. Oui. Donc c'est important. Donc tu connais bien le tissu aussi, et, et ça c'est bien. Bah, écoute, de toute façon, ce qui va se faire, c'est que bah, je vais te suivre parce que ça fait partie de mon contrat maintenant hein, de, de ma, la, la donne. Et puis euh, on va faire en sorte que tu démarres fort. Ce sera une bonne chose. Très bien, merci. En tout cas, merci à toi William. Je, papa, il écoutera, donc je le remercie aussi. Et puis, euh, bah c'est parti. Eh ben c'est parti. Je te voilà. remercie aussi pour tout ce que tu nous as appris. Voilà. Et puis, euh, dis-le quand même officiellement que je n'ai pas été méchant. Bon, il n'a pas été méchant. <rire> en tout cas, merci de ces trois jours. Okay. D'accord À bientôt. À bientôt. Salut merci. à toi. Oui, ciao.